Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres c'est moi Zéna et voici les prévisions pour euh, le Verseau pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mars entrera dans votre signe. Pour y rester jusqu'au 13 mai, vous vous sentirez très actif, preneur des initiatives et dynamique. Vous aimez la conquête, la compétition, la concurrence, les rivalités et vous montrerez une certaine insouciance envers les dangers encourus par vos faits et vos gestes. Mars dans cette maison va vous rendre audacieux, courageux, combattif et énergique, mais aussi imprudent et impulsif. Veillez à ce que votre grande hâte ne vous fasse pas commettre quelques imprudences qui pourraient provoquer des accidents au niveau physique, mais aussi des décisions cruciales que vous pourriez regretter par la suite. Au niveau de vos activités physiques, durant le passage de Mars dans votre signe, euh, donc d'ici 13 mai, il faut porter une attention particulière lors de l'utilisation des objets pointus, des couteaux, du feu, ou en conduisant votre voiture ou en faisant opérer une machine lourde. Vendredi, Vénus entrera dans votre cinquième maison pour y rester jusqu'au 7 août. Donc, Vénus l'enjouer, l'amoureuse, la désireuse du plaisir ne pourrait, être plus ne pourrait être plus confortable que dans la maison du plaisir et des amours. Durant ce passage de Vénus dans cette maison, vous vous sentirez à l'aise en société et avec les autres. Vous séduirez d'une manière instinctive et naturelle. Vous témoignerez généralement de tendresse ce qui vous assure une vie sentimentale harmonieuse. Vous désirerez vous amuser à la fois aimer, et le plaisir et l'affection seront nécessaires à votre bien-être. Toutes les activités liées à la culture, au plaisir, au loisir, à l'art, aux passions et à la beauté et la créativité en général, sont favorisées durant ce passage de Vénus dans votre cinquième maison, où elle va rester jusqu'au 7 août. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux, dans votre cinquième maison. Des opportunités passionnantes s'ouvriront devant vous,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 Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre sixième maison. Certains pourraient avoir une urgence quelconque chez eux, soit une réparation urgente à faire ou bien l'état de santé d'un membre de la famille serait en péril. Des coups. Euh, serait dépensées relativement à cette urgence et des communications aller-retour seraient aussi euh, requises. Par contre, les énergies de cette période favorisent beaucoup la créativité, surtout au niveau de la littérature et les écrivains auront, auront un esprit très créatif à ce niveau. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec vendredi et samedi pour l'Europe la lune sera dans le lion votre septième maison des irritations au niveau de vos relations pourraient s'imposer surtout jeudi vendredi et samedi seront moins stressants par contre vous pourriez être impulsive dans vos réactions alors soyez attentif car vos relations seront en jeu par contre Surtout vendredi et samedi, vous pourriez sortir des situations difficiles et vous sauver des conflits potentiels en utilisant votre diplomatie et votre charme et votre charisme, car Vénus aura été entrée dans votre cinquième maison pour rendre votre pouvoir de séduction très naturel et par conséquent très puissant. Dimanche et lundi, euh, la lune sera dans la Vierge, votre huitième maison. Vous pourriez dépendre sur un revenu ou une assistance euh, financière en provenance soit de votre conjoint, vos parents, vos membres de famille ou une institution financière. Vous aurez des, des émotions et des sentiments contradictoires. Vous pourriez avoir un sentiment d'optimisme une minute et l'autre minute, soudain, des peurs ou des contraintes, euh, des craintes enfouies ou même des craintes actuelles pourraient s'imposer pour remplacer l'optimisme par l'anxiété et la peur de l'inconnu. Sachez que ces passagers et les prochaines journées seront plus favorables pour vous.